Voici trois façons de gagner de l'argent grâce à une simple carte de crédit. Oui, avec ta carte de crédit, tu peux gagner de l'argent et aller même un peu plus loin. Tu peux même investir. Dans cette vidéo, on va parler du, bah, de crédit. Et c'est un message spécialement pour les immigrants du Canada et nos amis, en de manière générale. Avec le crédit, vous pouvez réellement, vous créer un contenu de revenus et voir vous enrichissez. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne, on a près de 100 000 abonnés d'entrée bientôt. Et on a pour but d'accompagner le maximum de personnes à exploiter ben, tout ce qui est financement créatif, investissement, création de business, en vue de se créer une certaine liberté financière et un patrimoine transgressif de génération en génération. Donc, tu t'abonnes dans la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications, tu mets un commentaire, tu like, et surtout tu partages cette vidéo à toute personne qui souhaitent entreprendre contreprendre et investisse. Bon, on se retrouve dans mes bureaux chez à de Donc, Je suis revenu pour quelques semaines afin de tourner du contenu exclusif pour 2023. Parce que oui, en 2023, il est possible que tu offres, mais on On rentre dans une phase récession. et très peu de personnes pourront s'y tirer dehors et panneau du jeu. Tu peux faire la différence si tu as bonnes stratégies. stratégie. Bon, dans cette vidéo, on va parler du couple de crédit. Comment est-ce que, à travers une simple carte de crédit, tu peux gagner de l'argent moi j'ai à peu près une quarantaine de cartes de crédit. De par mon parcours d'investisseur, j'ai pu m en côtoyer plusieurs banques et j'ai eu à utiliser de nombreuses cartes de crédit et qui m'ont rapporté de l'argent. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers mes cartes de crédit, j'arrive à gagner de l'argent. Donc, voici une première stratégie que tu peux exploiter en vue de gagner de l'argent. C'est de tout simplement prendre des cartes premium. Quand je dis des cartes premium, par exemple chez la RBC World Elite, tu as la Visa Passport ou la banque scout sur American Express notamment. Donc, toutes ces cartes, ce haut de gamme qui donnent de nombreux avantages. Par exemple, la carte RBC World Elite te permet de récupérer 1,5% de toutes tes dépenses. Genève 1,5% de toutes tes dépenses. Donc, je vous donne un exemple plus moi-même j'espère aujourd'hui. J'utilise une carte RBC World Elite pour mon business. Même si c'est une carte personnelle, je peux bah, utiliser une carte personnelle pour des dépenses d'entreprise. Et je le fais volontairement parce que hein, les cartes d'entreprise n'offrent pas les mêmes avantages que les cartes personnelles. J'utilise ma carte RBC à travers laquelle hein, je vais faire mes dépenses d'entreprise. Donc, par exemple, je vais payer la publicité sur Facebook, je vais payer la publicité sur YouTube, je vais payer la publicité sur Google, je vais payer certains prestataires. Payé certains de mes logiciels, donc en moyenne, tu vois, je vais avoir par exemple 60 000 dollars de dépenses fixes par mois que je paye avec ma carte. La limite de ma carte est de 17 000 dollars très exactement. Okay? Et je vais faire des avances de fonds pour payer ma carte tous les mois. Et mes dépenses sur ma carte, c'est l'ordre de 60 000 dollars par mois. Donc à travers cette carte là, je récupère chaque mois 1,5% de 60 000 dollars. Donc, je récupère 1,5%, c'est-à-dire 900 tous les mois. Donc, en dépensant 60 000 tu récupère 1,5% tous les mois. Tu dis, voilà, tu dépenses 60 000 tu récupères 900 sur, Tu fais 900 pour la tu as plus de 10 000 l'année. Bon. Donc, imagine, pour reposer toutes les dépenses que tu as, tu peux utiliser oui. ce type de, oui. de Tu vois, Des fois, tu vas avoir du 20%, du 20,5%. Dans le meilleur de cas, tu peux avoir du 2, voire du 4%. Pour certains types de dépenses. Tu penses simplement à la carte de la banque la, la, la visa, Passport passeport, tu as également de la Infinite et tu as aussi la American Express Expressport. Ces cartes-ci te permettent de récupérer 1 à 2, voire 3 de points sur les dépenses. Donc, imaginons demain, tu fais une dépense, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire chez toi. Tu vois, donc tout ce qui est bours, les bourses, les supermarchés, etc. Tu de une tu dépenses 1 dollars voire 2 000 dollars dans les plus grandes familles dépensent fois dollars pour les pour courses. Les bah, tu peux récupérer 1,5 de ce montant-là à tous les membres, voire 3 dans certains cas. Donc, imagine, tu dépenses 2 dollars par mois, voire 3 c'est quand même 60 dollars que tu récupères. Donc, si tu fais 60 dollars 12, tu fais 720 dollars. Avec 720 dollars, tu peux te payer un billet, par exemple, aller-retour au Mexique. Tu peux te payer un, un billet, aller-retour pour la France. Donc, voilà, déjà, un moyen pour toi de récupérer de l'argent en utilisant de l'argent de la banque. Tu utilises le crédit pour payer tes dépenses, tu rembourses ta carte de crédit, ou faire ça, tu tout le monde. Voilà, une des manières à faire à laquelle je ne paye aucun billet d'avion dans certains cas d'avion. Quand je me vois avec ma famille, voilà, t'as, moi, je suis au camp, ça m'a coûté à peu près 15 000 dollars. Je peux dire que bon, je n'avais pas assez de points. Mais, généralement, quand je me vois seul pour des fins d'affaires, voilà, j'utilise des points, je ne paye pas de, je billets d'avion. Donc ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est ben, le fait d'aider l'autre personne à, comment dire, à avoir un bon crédit. Je m'explique Imaginons, tu as Pierre et Gustave. Pierre, il a une cote de crédit de 850 points. Okay? Et il a une carte de crédit depuis 16 ans avec une capacité de 20, 25 000 dollars dessus. Et tu as Gustave qui a un mauvais crédit sur la peut de 600 points. Et il a une limite de crédit de 1000 dollars. Et il aimerait ben, augmenter son crédit augmenter sa carte de crédit pour augmenter sa capacité sur sa carte de crédit. Et même derrière ça, il aimerait aussi, tout simplement, avoir une meilleure carte de crédit pour être éligible à un financement pour son auto. Qu'est-ce que Pierre peut faire Pierre peut rendre service à Gustave en lui mettant utilisateur autorisé sur sa carte de crédit. Donc, Pierre va mettre Gustave utilisateur autorisé sur sa carte de crédit. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que Gustave va avoir sur son bureau de crédit la ligne de crédit de Pierre, de 20 000 dollars. Donc, quand Gustave va être sur la carte de crédit de Pierre, lorsque Gustave va sortir sur son bureau de crédit, on va montrer que, ben, Gustave a une carte de crédit de 20 000 dollars depuis X nombre de temps. Alors, bien évidemment, Pierre va récupérer la carte de crédit pour pas que Gustave nous finisse à défendre. Voilà, ça peut être qu'il faut utiliser l'argent, le rouler, voulez etc. Donc, par plusieurs de sécurité, c'est Pierre qui va conserver la carte. Et Pierre va laisser sur sa carte Gustave pendant peut-être 3 mois, voire 6 mois, le temps où sa compte du crédit augmente et que sa capacité d'obtenir du financement également augmente. Donc peut-être Gustave va passer de 600 points à 700. Il va se voir augmenter également sa limite du crédit de 1000 jusqu'à 5000 dollars, voire 10 000 dollars. Et derrière, lorsqu'il va venir faire des demandes de financement pour son audio, ça va être à peu Et tu sais, pour ça, là, Pierre peut demander à Gustave 500 dollars, voire même 1000 dollars. Ce qu'on appelle les États-Unis Autoriser Users. Donc, il y a des utilisateurs autorisés en français et des personnes qui gagnent de l'argent de cette manière. Donc, voilà une deuxième façon de pour toi de pouvoir monétiser ta carte de crédit. Il y a énormément de personnes qui ont des sports de plus de 800 ans. La dernière façon de gagner de l'argent à travers cartes carte de crédit, c'est tout simplement le fait de convertir ta carte de crédit en marge de crédit. Donc, imaginons, tu es dans une banque, tu as une carte de crédit de 20 000 tu peux de la demander à la banque et hey, tu peux mettre ce 20$ sous forme de, de carte de crédit, mettez-la sous forme de ligne de crédit, c'est-à-dire une marge de crédit. C'est quoi la différence entre une carte de crédit et une marge de crédit La carte de crédit, on va te charger un taux d'intérêt mensuel de 13 à 20% sur le solde de Alors que la marge de crédit, on va te charger un taux d'intérêt annuel sur le solde de Donc, imaginons une carte de crédit de 20$, si le taux d'intérêt, par exemple, c'est de 20%, Okay. Bah, tu as payé 20% de 20 000 dollars chaque mois. Je dis bien chaque mois. Alors, mais si tu as une marge de crédit de 20 000 dollars à 5%, bah, sur la main-djass, tu as payé 1 000 dollars d'intérêt. Donc, imagine que tu te prends 20 000 dollars de carte de crédit, tu la mets en marge du crédit. Donc, ça fait 20 000 dollars de marge du crédit à 5%. Tu utilises ces 20 000 dollars comme tu le fais bien l'achat Alors voilà, Tu commences déjà à t'enrichir. Peut-être pas à gagner l'argent directement, mais à t'enrichir de ton point de vue, de patrimoine. Donc, voici trois façons autour de gagner de l'argent à travers les cartes de crédit. Premièrement, tu peux utiliser les points à travers tout ce qui est rewards, payback, points de voyage, etc. Tu as le fait de pouvoir mettre d'autres personnes sur la carte de crédit et leur demander un petit billet, C'est du service que tu fais. Donc, tu as le droit, c'est la carte, tu l'aides à résoudre un problème, Tout travailles mérite salaire dans les salaires, tu en et, dernièrement, et, et en, en, en troisième lieu, tu as également la possibilité bah, de convertir ta carte de crédit en marge de crédit pour revenir l'investissement immobilier. Maintenant, bien évidemment, il y a des stratégies pour justifier cela comme il le veut. Bien évidemment, ce doit partage lors de nos différents événements. D'ailleurs, pour toi, si aujourd'hui tu veux aller plus loin, sache l'on organise plusieurs événements à chaque. À travers un mouvement qu'on a nommé cette année Ancienne récession Ancienne récession c'est quoi C'est un mouvement des personnes, ça fait des salariés, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. Les personnes qui veulent contrer la récession parce qu'aujourd'hui il y a l'inflation qui, qui, qui est au plus haut, le chômage va l'usine, les actifs sont à la baisse donc beaucoup de personnes voient ça comme une mauvaise situation alors que pour les investisseurs c'est tout à fait une opportunité. Et aujourd'hui nous on veut t'accompagner à cette opportunité à travers le mouvement anti-récession. Qu'est-ce que c'est les deux types d'événements qu'on organise à chaque fois. Un premier événement qui est le bootcamp. de camp de fonds, on va t'accompagner à aller débloquer ta future chose de fonds en vue d'investir et comme je viens de le dire. Le deuxième événement, c'est l'investissement. Comment tu sais ce que tu as débloqué okay, en vue d'investir, par exemple, en immobilier, même autre, ça peut être pour toi, peut-être, d'investir dans d'autres secteurs d'activité libres à toi. Mais au moins, assiste à l'un de ces événements pour apprendre comment exploiter le crédit à ton avantage. Et si tu as pas de succès, c'est ce que tu as à faire. Tu la likes, tu la partages, tu laisses un commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.